Hein voilà. Oh ouais non mais déjà Orion et tout. Ah oh ouais non mais mais il a l'air incroyable ton signal là. Hein. Ah, Voiture. Trac, à l'intérieur. Non mais c'est du shit. C'est la petite map ça. Ouais c'est ça. Allez vas-y poulet. Let's go. Au milieu à droite à gauche. Moi je vais à droite. Vas-y. Euh Un mec, tiens, on le bute. Votre objectif principal, c'est d'éliminer et... la victime et je vais Oh, oh, c'est ça. place une mine. J'en ai eu un. J'en ai un. Tiens, dis-moi, toi qui joue manette, tu as mis l'Aim Assist en, en Black Ops Ouais, je l'ai mis, mais euh, franchement, je vois pas trop la différence. Ah ouais Ouais. Ok. Et là, t'as combien de ping, toi 100 Ça bug de fou. Ouais, je... Je contact à moi. Ouais, ouais, moi aussi, ça, ça bug de dingue. Là, c'est tous les, les débuts de game, c'est comme ça. Est-ce Est qu a... que t'as joué en solo J'ai testé euh, une ou deux, mais franchement, c'est. Si, si, ben, la, la, la, la solo en, en gros, là depuis ce matin j'ai pas eu de bug comme ça. Par contre, la duo trio quatuor c'est que ça. On a, on a la super voiture, on va Le recul est trop... C'est euh, bon, voilà. trop abusé. Y'a un, un mec, il a parlé. Hello, shoul, hello hey, hey, hey, hey. Oh non mec oh, On ouais, a il sort à gauche. Il y a une autre team, hein. Prends ton temps, ouais, prends il y a une ton team temps derrière moi. Oh non. team t'inquiète pas, de chance. Fait on... Voilà, on, fait, on fait, le goulag, on va bien s'en sortir. Je sais... Mec, je suis sûr qu'on peut négocier avec les mecs en face. Pour tuer le masto. Ouais. On tente des négos. S'ils répondent pas, on les bute. Hello guys, hello. Hey, guys, let's go kill masto, ok? Ok, on le ok j'ai pas trop aucun OK moi je vais gonna destroy you à gauche do you do? Euh, Hauteur, track, crack un hp mmh. T'as vu un truc Un break ouais, derrière le mur Merde putain c'était un bot, fais chier Je regarde à la gauche du mur Rien Je crois qu'il y en a encore un à l'intérieur Vas-y vas-y Ouais Mec c'était Biggles Oh Biggles il était gras comme un porc ce bâtard Il hein. va ouais, falloir tuer les ennemis en fait Je vais, Je vais garder la M4 euh, euh, du cousin. Vroom, vroom Attends mais y'a un, un mec là Y'a un mec ouais dans le camion. Passe sur le toit Mizzy, on va se le faire <rire> On les entend gros <rire> <Héro> des puta <rire> ah allez, allez, allez. Là, non, Attends non, mais t'as fumé l'autre aussi là <rire> Ouais je le Mais t'es à moitié fou <rire> Je t'ai vu faire le j. Hein. Ah ouais non mec parce que t'as mis GG Il y Y'a un... un mec qui vient de réanimer son collègue ici. Donc logiquement le collègue vient de tomber. Je te. Je mets un drone. Attends, c'est juste le shop. On un de tu l'as vu Yes Ah bah y'a des mecs où on a tué les autres Toi Un HP Pourquoi est-ce qu'il apparaissait pas au drone alors qu'il était euh... Ah c'est ce que je me disais, y'a peut-être fantôme Bah... On... Je vois pas comment c'est possible qu'il l'ait, mais bon Euh, et en, et en stuff Ah les atouts, ah... Euh, Tech, ouais. les stimulants Mais je sais pas trop euh... Je sais pas trop quoi mettre, ouais. Regarde les smokes Regarde là t'es dans la merde T'as besoin de back Ouais, c'est vrai que les smokes. C'est vachement utile, mine de rien, je te jure. T'entends Ouais, à gauche. Contact gauche, ouais. Ok, encore au-dessus. Sûrement là on va avoir la visu. Crac. Ah, à gauche. Crack au-dessus. Je mets sur à droite. La fumée, incroyable. T'as bien aimé C'est Là, c'est sympa, tu vois. En fait, ça, ça isole les mates, ça protège, ça, ça a vraiment mille utilités ces conneries de fumée. Est-ce que t'as vu que peu importe de quelle hauteur tu sautes, si tu tombes dans la flotte, c'est good Ça dépend de euh, la distance qu'il y a entre l'eau et... et le sol, plutôt, non Non, même pas. À n'importe quelle distance N'importe quelle. Oh merde, parce que. Attends. Nice, Je pense qu'ils sont morts les deux. A gauche? Putain, fais Ah, dans le bas, toi. T'as joué à Apex J'ai testé au lancement, mais j'ai jamais aimé. Hein. Regarde. Bangalore. <rire> C'est un des, un des personnages qui balance des smokes partout. Je, je joue de la même façon. Alors lui, s'il a pas fait son temps, <rire> je ne m'y connais pas. Fais attention parce que ça va arriver en même temps. Bord de zone. Tu cover on peut pas, y'a y a des auto Mizy, tiens. Prends-toi lauto tranquille. Vas-y, je prends, je prends la gauche, large. J'ai vu des, GV, okay. ouais, des Deux mecs. Un low HP. Ah, il est vraiment, il est, est vraiment low, il en reste un. Un à terre et un buck. Recule, recule. Alors les smokes, c'est adopté là C'est vrai que ouais, ça va les mettre dans toutes tes classes, c'est bon. Oh non, j'y crois pas. Il a à son pote. Quoi Vous me repérez Attention, escouade ennemie vous traque. Le gaz se rapproche, rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Let's go! Je crois qu'il est pas mort, vraiment. Si. Si, si, les deux. Hein. Le seul truc qui est compliqué maintenant, en fait, c'est quand, quand on se faisait tirer dessus open avant. On avait l'habitude de faire des moves de ouf. Hein. Mmh, ouais, mais là, tu peux bah, rien faire. Bah, là, tu peux juste répondre en tirant, bon. tu vois. Mmh, ouais. Fais. Ah, mais Je, vous par là. Je tire pas. Ouais, ouais, on, avance. ouais on, on avance, on se positionne. Je l'envoie de Naida. Vas-y. Bien joué. Je réponds, je réponds, je bon, je vais bon L'OHP, 1 HP. Nice, bien joué ça. T'as vu, il la nucléaire euh, sur le jeu Ouais, mec, une je sais pas game comment sur. La mettre. Alors, il y a plusieurs strats. Une partie sur 20, il y, y, y a un contrat nucléaire. Il faut réussir à le faire. Ouais. Soit, il faut faire 3 victoires. Et au bout de 3 victoires, automatiquement, dans ta partie, on te proposera le, le contrat nucléaire. Et, et si, si tu le fais, bah, tu exploses la map. Au bout de 3 wins à la suite, la, la suivante tu vois. 5 5 top 1 à la suite. Ok, autant pour moi. Ah ouais, 5 ouais. Là, ouais. partout où tu vois une squad de 2, tu mets un ping. Vais. Voilà. Et on laisse comme as, gros. Ouais. Là, tu et vois... C'est euh... le problème, nous. Je pas une problème. De à Les pings, disparaissent. Eux, Euh, on va, on va harceler cette équipe. On essaie de trouver une visu par les fenêtres et... Euh... Déjà, ils vont pas s'enfuir. Je l'aime trop la frappe de mortier maintenant. C'est fait un... la... la frappe de précis, tu vois. Je bah pense qu'ils sont où partout. À à le Ok, y'en a un sur la gauche, y'en a un sur la gauche. Okay. Nice, magnifique. Je le finis, je le finis. Il est break le mec à l'étage. Droite ou gauche la fenêtre bah, à la gauche. J'ai pas touché. Ok. On fait quoi On rentre en mode SWAT Bah, je pense hein. Vas-y, go. Il a dû sauter, fais attention. Montez sur le toit. Non, attends, seul un seul peu, seul. attends un peu, attends un peu, attends un peu. Oh là Franchement on a fumé. C'est fumé. <rire> <rire> T'aimes bien Ça nous saute ah, dessus, non, poulet non, non. Il a 1 HP. Non, Plus de shield ni rien. Et là on a une super on a une super pause. Là on est super bien Là Crac Tu finis Là je te fini. Une arme vraiment euh... J'entends des... des puffs. <rire> <rire> Puff. <rire> C'est une arme que j'ai ramassée. Elle est horrible. Là-bas, open ça, field. Là. Euh. Deux plaques en moyen. Correct. Là. Euh, ok. Il est knock. C'est pas nous non Euh non Je peux pas cramer. Là ça, ça retarde. Il y a déjà un en dessous de nous. J'ai de un peu touché, je l'ai ralenti prends la ligne sur lui. Lui il est mort. L'autre il est en dessous de nous. T'as un peu avant de sauter. C'est ce qu'on met je, je, On va mettre une fumée à gauche et on avance ok vas -y, vas -y. On avance sur la droite. En dessous de moi. Il est knock. Nice. Je nous mets la smoke en zone. T'as de, de la plaque un peu J'en ai plus. Ouais, ouais j'en ai. Ah merci mec. On passe, on passe par la gauche, on passe par la gauche, ouais ouais ouais. Là on se positionne là-haut et on a gagné. Et à l'époque, quand PU est sorti, sur la map Erangel, en gros l'herbe était un chouïa plus haute que ça. Et si t'étais allongé dans l'herbe, tu étais invisible, gros. de l'herbe partout Ouais, il y avait de là partout, genre là par exemple tu t'allongais, et t'étais invisible. <rire> n'importe où mec, un, un, vraiment c'était n'importe quoi. Tu as joué au début à PUBG Ouais, j'ai joué au début, je fais des LAN et tout ouais. euh, sur ce jeu. Moi, ouais, Vraiment, ma cam c'est les, les Battle Royale. Hein. Ouais. Moi j'ai plus été multi. Euh... Avec euh, les différents non, codes vraiment, et tout. Ouais. Là t'as un shot. Ils vont devoir se déplacer. Hein. Tu veux une smoke quelque part ou t'es bien Non, moi je suis bien. Ok, cool. On est en. Ils sont pas. Crac, mort. 2v1. Il en reste un derrière le mur et il est hors zone. Let's go Mecs, ton ping était sublime, gros. Je l'ai pas <rire> vu une seule fois, j'ai tiré sur le ping. Sans le ping ouais. Bon, mais gros, première game ensemble. Euh... On gagne, bon, Bravo, frérot. Oh, le life ping de cheater, moi. j'ai Wall la smoke, c'était trop crade. Plus que 4 pour la nucléaire. j'avoue, il y a un délire, Il y a un monde. Ça. 26 kills, c'est très, très honnête, sur cette map, Pas dans le gameplay, choix Et franchement, plus. You're gonna die, bitch. Il s'est touché un peu Il s'est pris 2-3 balles dans, dans du bleu Je suis là pour Oh non, Oh c'est vrai Je crois pas Vas-y on va se faire la cible Oh l'enjoliver, putain On l'a laissé euh, Si tu veux drop je fais là-bas Ok Hauteur, hauteur, hauteur. Nice, ah, bien joué. Ah, je, je, je flanque à gauche. L'autre est où Ah, il est là-haut Crac. Ouais. Je, je l'ai mis une para, je pense qu'il va mourir. Les ping, ils sont pas intuitifs quand même. Non, vraiment pas intuitif. Ah, notre team Ah, non, il faut non. Mais Mike lui il sort J'en ai aucune idée, vraiment. Votre coéquipier est au goulag. Son redéploiement dépend de sa victoire. J'ai la chef. C'est bon. Ah pas pas passer là. à la troisième. Yo Quand Tu sais que t'as avec, avec un autre bon joueur, t'es en détente quand même. C'est toi la ah, flash Non c'est moi, j'entends des joueurs. Hello man Au même endroit où t'as tué l'autre. You're gonna die, you're gonna die, lunatic, lunatic, NON oh, ah Le karma Il a un HP devant moi. Il va me finir Non Il recule What Ah tu peux me toucher. Oh Attente. Je, je mets la part en contact direct. Chut, lunatic your mic Your fucking mic is open, retard You fucking monkey man Tiens, tiens, tiens, boîte de plaque. Oh j'ai me Oh non. Man, I don't understand, you monkey. Mais ta gueule Ta gueule Oh Your friend is dead Non Oh non dommage. Mais quelle arme de merde Attends, t'es con, j'ai pu perdre contre lui. Oh Ah, c'est bon, je sais. Mec, tu sais es que j'ai beau avoir 50 000 ou 60 000 heures de jeu clavier-souris, n'importe quel mec à la manette qui pose le viseur dessus et qui clique en même temps que moi, il gagne le fight. En fait, il, il ne se décroche jamais. À partir du moment où il se met sur toi, ouais. c'est finito. Je fait la je... transition Warzone 1, Warzone 2 en manette, et là, il sur Warzone 2 est beaucoup plus euh, puissant. Ouais, mais... Euh, tu... C'est dommage, juste, ça. Pas... Je, pense, je pense que peut-être qu'ils vont l'équilibrer un peu. Pas sûr, vu que c'est quand même un jeu manette à la base, code. Mais... Euh... J'en par, parlais, et je disais que à la limite j'aurais trouvé ça logique qu'il le, qu le baisse un, chou... qu'il baisse un chouilla pour, euh, comment est-ce qu'on appelle ça euh... en euh, Pour, en fait, les mouvements ont été divisés par deux, je pense. La mobilité et tout. Avant, je comprenais qu'il soit quand même pas mal élevé parce que les mouvements étaient badass, tu vois, et quand même à la manette, c'est pas évident. Là, actuellement, je. je... Ah, il comprend pas. <rire> ah, mais il est là, Attends. il est encore là, je vois. Quoi Attends, t'as tiré à travers le mur là Euh, un peu, ouais. <rire> Cochon. <rire> Bien joué. Regarde, sur le, sur le colis. Oh là là, oh là là, oh là oh là. Je vais avant que tu l'écrases, tu vais sauver la vie. Tu <rire> Ouais, sauvetage de vie, je oh. Euh, tiens. Ah. Non, raté. ah hein? voilà. Oh ouais, non mais déjà Orion et tout. Ah oh, ouais, non mais... Ah d'accord. <rire> ouais, il une diff. Euh, attends, je t'ai filé mes balles d'air. De... De... Euh, oh Tiens. Retiens. Eh, on va voir. Non, J'en ai pas besoin, moi, les balles d'ailleurs, justement. Mais il a l'air incroyable, ton signal, là. Ah, tu t'inquiète. Voiture. Crac à l'intérieur. Non, mais c'est du shit. Mec, c'est abusé. En plus dès que tu l'auras vraiment en main, vraiment. Tiens. Je mets la grenade, tu peux avancer tout droit. Autre équipe, autre équipe. Est. Oh mec c'est... Dans le ciel. Headshot. Je te laisse le finir. Incroyable. Alors, non, mais... bien. Oh bah mec. <rire> <rire> ouais ouais, ça. Ouais, un... sympa. Hein. Un... <rire> Vite fait, ça, ça me plaît. Bah, mec, c'est incroyable. Ok, bon, mais j'aime beaucoup. Ça me, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a un snipe du coup qui est correct. Ouais, vraiment, ce que je me suis dit aussi. Tu pourrais m'envoyer un méta en DM ou quoi Ouais, bien sûr. T'as quel âge toi, Mizi Tu me donnes combien Je suis sûr t'es un, un faux jeune. <rire> tu fais croire t'es jeune, mais tu l'es pas tant que ça. Euh. 28. J'ai 23. 23 <rire> Ouais, vraiment. <rire> t'es un, un faux vieux bâtard. Ouais, ouais. <rire> On me dit souvent la trentaine en plus ça fait de mal. Oh mec Il m'a rien Allez je te couvre Elle a disparu Bien joué Trouve ton pouvoir t'arrives à faire disparaître ouais. les gens Je me déplace comme un petit singe ninja poulet Je sais pas où ils sont Devant moi. Ah, vu. Ah, oui. Je suis se euh. t'inquiète, je monte au Réa, prends juste la ligne. Il est venu vers toi. Ta... Il a reçu moi. Oh le fils ah, de pute de merde. GG ça. Nice. Allez, allez balaise la Ouais hein. ah, Vraiment, j'aime trop. Ce que tu mets, par contre, il y, y a zéro, perte. Tu les arraches. Hein. Tiens, viens, viens, on va, on va buter là hein, tout ce qui vient de la gauche. Ils, ils ont pas la zone. J'ai une frappe de précis et tout. Ceux qui sont en zone là cachés, ils vont pas bien nous chercher. T'inquiète même pas. Hein. Ils vont là, regarde, là-bas. Ah, qui c'est qui nous l'a mis Je oh. Euh, je viens de prendre une Je viens de prendre une balle dans le dos. Ah, oh, ça bouge beaucoup là, Darwin, t'as bien raison. Oh. Ça bouge la mienne T'as une meilleure méta, toi Non, vraiment pas. Ah bon. mon... Mon ref Crac là là, Je peux pas le finir. Oh, vraiment pas cool ce que tu viens de faire au bouclier, là, par contre, Maisy. Genre... Euh, il est encore là, ça... il est encore là. Je veux rien faire, moi. Ah ouais, ah bon. Ok, je crois qu'il <rire> s'était fait canner. Non, mais moi, je <rire> tuerai jamais un de mes frères. Tu, je peux... Comment tu peux me demander ça enfin, Il est mignon, <rire> en vrai. <rire> on prend la hauteur sur ce bâtiment, on va être bien. Il y a du mec, là, là où je viens d'arriver. T'as me snipe, dis-moi. Tu sais. bon, j'arrive vers toi, j'arrive vers toi, parce que je suis un peu dans la merde. Alors, euh, surtout, ne rentre pas dans la maison en modiolo, il y a des gens. Oh. Ok, tu es rentré en modiolo tu ouais. me dis Il personne. Ah ouais, ouais. Oh putain de merde, fais <rire> chier Oh, ils ont dû se déplacer ces connards. Hein. Oh. J'ai... J'ai crack flipper Donc, hier le mec ah, il cheatait ouais. pas, juste il avait ta classe en fait. Hurler de ce qui s'est passé hier. Hein. <rire> je, je comprenais pas comment c'était possible. Moi je tire au signal, il y avait il y avait ta le recul. De Derrière nous, il atterrit. Oh la la. Ah, mais tu, tu réadaptes là, <rire> c'est bon. Attends, mec, si on win, c'est un back to back. Mec, si on. Il voulait réa, je crois. Bah je sais ouais, pas, je crois qu'il hein. sais pas si était pas, pas... Oh oh de derrière Je me soigne. Non mais je me. Je vais pas bouger, t'inquiète. Je crois, crois qu'ils m'en rush. Mec je te mets. Je te mets la smoke si tu veux sortir comme, comme j'ai fait tout à l'heure. T'as un peu J'y vais. Ah, de t'as deux teams. Tiens, c'est bon, c'est bon. bon, bon. Vu... Ah, ouais, c'est bon, t'es good. Ah ouais, ouais, il l'avait bon. Nice. Il est avec Tiens, viens, fais le même move, c'est une Squid, ma gueule. T'as eu une embrouille Il est mort, ouais. Il y a peut-être son pote dans la même maison. Il avait du Tosma que t'as pas vendu. Euh, attends, viens. Normalement, on peut rota facile ici. Genre, hop, là, on monte, on monte. Et là, si on saute, le parachute se déclenche et on peut atterrir sur le toit. La zone de hop, et on est royal. Est voilà, fait. normalement, c'était rotage well ta... oh, ta... ta... oh, ta... oh, ta... et j'ai well-played, quoi. Je l'ai rôti. Ouais, elle a fait mal la syntaxe. Hein. Je me shield, je te laisse prendre la ligne. 2v1v1. Hein. 2v1, je te laisse. Hein. Merci ouais. la paix. Bon, hein. wow, bah, back to back, gros. Wouuuuuuuuuu. Incroyable. Et pour toi, mon Diego On va faire au final. Bon, bah, euh, plus, que, plus que 3 à la suite, hein. Tu imagines oui, <rire> On serait les premi premiers européens à y arriver. Non. The Dream is real <rire> Oh, mec 31 kills Lourd 31 kills, ouais. C'est la Tedum plus de 30, je crois, on a payé. Moi c'est ma... ma première plus de 30 du coup, en duo